Une belle année 2021 à tous et toutes. On est ravis de vous retrouver ce soir pour ce premier, premier webinaire de l'année qu'on propose avec l'Instant Z. Donc, Pour ceux et celles qui ont l'habitude de venir, ou plutôt pour celles qui n'ont pas l'habitude de venir, ce qu'on fait c'est que régulièrement, donc à l'Instant Z, on propose des formations, des accompagnements à la gouvernance partagée. Euh, et puis, régulièrement, on propose des webinaires alors, sur différents axes et ce soir, c'est sur l'axe de la présentation d'un outil, euh, un outil en particulier, euh, que va vous présenter David. Euh, et sinon, on a différentes autres thématiques et notamment, fin janvier, on a un webinaire d'introduction à la gouvernance partagée qu'on qu fait régulièrement et euh, que vous pourrez avoir le, le 26 janvier prochain. Euh, et puis sinon ça peut être euh, de temps en temps des témoignages d'organisations de, qu'on fait, le passage vers la gouvernance partagée, euh, ou des webinaires euh, focus, c'est-à-dire qui se concentrent sur un aspect euh, spécifique de, de, qu'on rencontre dans nos organisations et qu'on n'a pas forcément le temps d'aborder dans, dans nos formations. Euh, alors, moi, je suis là pour faire la technique ce soir. C'est David qui présente. Et côté technique, il y a le fait que je l'ai dit tout à l'heure, je le répète. Ce... Donc, on partage le webinaire de ce soir sur Facebook en live, notamment pour pouvoir regarder la vidéo ensuite, euh, euh, pour l'avoir enregistrée. Et puis, du coup, voilà, si vous voulez être sûr de ne pas apparaître, normalement, c'est juste la personne qui parle qui apparaît sur Facebook euh, en petit. Mais si vous voulez être sûr de ne pas apparaître, vous pouvez toujours vous découvrir. Euh, débrancher votre caméra. Euh, voilà, donc, aujourd'hui, euh, la thématique de, euh, des attaques verbales, comment gérer les attaques verbales, avec un outil particulier euh, qui s'appelle l'aïkido verbal. Alors, l'idée, c'est que à la, fin de, à la fin de ce webinaire, ben, vous aurez appris une, une nouvelle façon d'être dans la relation, euh, et cette nouvelle façon, elle sera plus assertive, c'est-à-dire que vous serez capable de mieux prendre en compte vos besoins et ceux de l'autre euh, dans vos interactions. Et en particulier, vous, vous saurez peut-être mieux réagir euh, face à ces attaques verbales que vous pouvez vous prendre, euh, que ce soit dans, dans le milieu professionnel ou privé. Euh, alors je vais vous partager tout de suite le lien vers la présentation PDF que vous pouvez télécharger et je vous le repartagerai en fin de présentation. Euh, et si j'ai rien oublié, euh, bah si j'ai peut-être oublié une chose, mais du coup David, je te, je te laisse l'introduire aussi avant de partir sur ta présentation. Ça va Oui, ça marche. Excellent. Euh, bah, bonsoir à tous, bienvenue dans ce, ce webinaire sur la communication assertive avec un, un gros focus ce soir pour cette petite présentation sur une technique qui s'appelle l'Aïkido verbal. Alors, euh, je reparlerai de l'Aïkido, d'où ça vient, euh, qui c'est qui l'a inventé et euh, pourquoi ça porte ce nom-là, dans un petit moment. Euh, mais préalablement, je voulais replacer un petit peu le contexte. Au début de l'Instant Z, euh, il y a quelques années, eh bien, on avait quatre formations deux qui sont celles qu'on donne encore aujourd'hui sur la, la, le pilotage d'organisations agiles et le design de projets collaboratifs. Et puis les deux autres, c'était une sur les re, des recherches d'identité, de, euh, de ce qui se passe à l'intérieur de nous, euh, de l'ordre de, de, euh, de la connaissance de soi, connaissance et cohérence à soi, c'est comme ça qu'on l'avait appelé, et puis une autre de communication qu'on a abandonné un petit peu faute de demande, et c'est fort dommage parce que les groupes qu'on côtoie aujourd'hui, on se rend compte que ça leur serait bien utile. Donc, on essaie de revenir avec une série de formations un petit peu sur ces différents aspects-là, mais dans d'autres formes. Les, les trois jours qu'on faisait à l'époque étaient un peu trop engageants. Donc là, on est en train de les, les couper en petits modules. Donc, n'hésitez pas à vous y intéresser. Et Je vous en reparlerai juste à la fin. Voilà, donc aujourd'hui, un outil, euh, comme annoncé, l'aïkido verbal. Alors, comme beaucoup des outils qui sont partagés par l'Instant Z, il ne s'agit juste pas de connaître des techniques. Ça va souvent avec une, ce qu'on appelle une posture, c'est-à-dire une position, une façon de voir le monde. Et c'est un petit peu ça que je vais vous partager aujourd'hui. C'est d'essayer de casser un certain nombre de préjugés qu'on pourrait avoir sur la façon d'être dans la relation pour essayer d'imaginer autre chose imaginer quelque chose qui n'est pas nécessairement naturel. Alors, avant, enfin, première question pour commencer, euh, on va commencer par traiter le sujet des agressions verbales, et il s'agit un petit peu de savoir qu'est-ce que c'est qu'une agression verbale. Euh, je ne vais, vais pas vous le demander en, en live, parce que ce n'est pas toujours facile d'obtenir des réponses euh, euh, en webinaire, donc je prendrai ces temps-là à d'autres moments. Et donc Je vais me lancer directement dans une forme de description que je vous affiche là. Donc Une attaque verbale, c'est tout ce qui est dit ou non dit. Hein, donc le, Parfois, il n'y a pas des mots, il n'y a peut-être qu'une attitude, un comportement euh, qui me blesse euh, en me touchant, dans qui je suis, dans mes valeurs, indépendamment de l'intention de l'auteur. Donc, il ne s'agit pas d'en faire quelque chose de volontaire ou d'involontaire, mais il s'agit de savoir quel effet ça a sur moi. Bien sûr, ça m'appartient. Hein. Le, les mêmes mots peuvent, peuvent me toucher alors qu'ils ne toucheront pas une autre personne qui a une autre histoire, qui a un autre vécu, qui a un autre regard sur ces différents aspects-là. Donc, il ne s'agit pas de savoir pointer du doigt en disant ça, c'est une agression verbale, ça, c'est pas une agression verbale. Vous êtes le seul à le savoir, ça vous a touché ou ça ne vous a pas touché. Ensuite, par rapport à ça, eh bien, il y a plusieurs façons de réagir. Et là, on vous a un petit peu questionné euh, dans l'inscription en vous demandant comment vous aviez, euh, ça vous arrivait de réagir et vous avez été nombreux à participer. Donc, je suis allé collecter un petit peu ces informations et puis je les ai regroupées dans un certain nombre de catégories qui sont des classiques de la façon de réagir. Et vous allez voir qu'on les a un petit peu toutes couvertes à travers les exemples que vous nous avez donnés et qu'on va retrouver juste ici donc premièrement, la riposte je suis agressé, comment est-ce que je vais réagir je vais riposter à mon tour, je vais agresser à mon tour donc on me reproche quelque chose, je reproche quelque chose que je juge plus grand ou équivalent euh, et ainsi de suite euh, donc ça se fait souvent dans une forme d'énergie ou une forme d'émotion qui est plutôt proche de la colère euh, en s'énervant soi-même aussi, on le retrouve dans les, dans les descriptions que, euh, que vous avez données et donc il s'agit de rendre quelque chose d'équivalent à ce qu'on a reçu ou ce qu'on pense avoir reçu alors on comprendra assez vite que les méthodes que je suis en train de vous présenter ici elles sont plutôt dysfonctionnelles, c'est-à-dire qu'on part dans des mécanismes où à un moment donné euh, il y en a un qui va prendre le dessus sur l'autre donc, on sera en tout cas pas dans des approches qui sont gagnantes-gagnantes. Ce concept de gagnant-gagnant, c'est ce qu'on retrouve dans la notion d'assertivité. Benjamin l'a dit tout à l'heure, prendre soin de mes besoins et des besoins de l'autre. Donc, c'est essayer de trouver des solutions qui sont gagnantes-gagnantes, y compris dans la communication. Bon, deuxième façon de se comporter, la fuite. Alors, il y en a qui l'ont identifié clairement en disant « je fuis » et puis il y en a d'autres qui ont utilisé d'autres thèmes alors voilà, j'ai interprété peut-être ce que vous avez écrit ne le prenez pas mal si ce n'est si pas ce que vous sous-entendiez euh, ou si vous n'avez vous pas envie de vous laisser catégoriser de cette manière-là mais en gros, ça consiste à « je me retire voilà. » je, je n'ai pas envie de rentrer dans, cette, dans la spirale de la riposte donc je prends la distance en claquant la porte ou pas hein. ça peut être aussi euh, « je me tais, je ne dis plus rien » Euh, qui peut être équivalente à une autre posture dont je parlerai tout à l'heure. Là, j'ai oublié clairement mes besoins. Ça, c'est sûr. Je ne sais pas si les besoins de l'autre, ça, ça a répondu que je fuis, mais en tout cas, mes besoins à moi, ne serait-ce que dans le respect, euh, enfin, dans le fait d'être respecté, eh bien, ils n'ont ils ont pas été tenus en compte. Euh, troisième façon, et celle-là, elle est assez subtile, euh, c'est la notion de justification. Là, vous n'êtes pas nombreux à avoir répondu. Il euh, y a une personne qui a dit « j'explique ma position », c'est « ok, je me fais agresser. je vais, je vais expliquer pourquoi ». Je vais expliquer le contexte et puis je pars du principe qu'une fois que j'aurai posé le contexte, une fois que j'aurai expliqué pourquoi ça s'est passé de cette manière-là, eh la personne en face de moi, elle va, euh, elle, va, elle va revoir son point de vue, en fait. Elle va changer. C'est-à-dire que ce qui l'avait énervé ne va plus l'énerver parce que forcément, une fois que je l'aurai expliqué pourquoi ça s'est passé comme ça, elle comprendra et puis on prend à revenir à une meilleure conversation. L'intention qui est derrière la justification est tout à fait noble. Hein, c'est d'essayer de rétablir un dialogue. Sauf que dans ce rétablir le dialogue, eh bien, il y a une chose dont on n'a pas tenu compte c'est le fait d'avoir entendu et d'avoir écouté ce que l'autre personne avait à dire, c'est-à-dire d'avoir pris acte des besoins exprimés. Et souvent, on est dans la justification, dans, la for dans une forme de défense et pas non de compréhension. Alors, il y a, y a deux autres postures euh, qu'on euh, qu retrouve ici et que je n'avais pas d'illustration pour, pour ces deux-là. Euh, il y a trois post-it qui sont sur le, le fait d'être mis K.O. En fait. C'est le, le freeze ici. Peut-être le fait d'être submergé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est trop, je ne sais plus quoi faire, je suis paralysé intérieurement. Euh, et c'est qu'un peu plus tard que je vais me dire « Ah, mais quel con, j'aurais dû dire si, mais pourquoi je ne lui ai pas dit ça ?» Et ça, je pense qu'on l'a tous vécu à un moment donné face à des situations un peu incongrues. Tout d'un coup, hein, oh, on ne sait plus quoi dire, on est bloqué euh, on peut essayer des fois de provoquer ça chez l'autre mais le problème c'est que ça travaille par la suite et ça peut revenir comme des coups de bâton ça peut revenir avec de la frustration, avec d'autres émotions donc c'est aussi quelque chose à être attentif dans nos interactions avec les, les uns et les autres et puis le dernier, euh, le, je trouve une pirouette ben c'est d'essayer, de, c'est une autre façon de fuir le conflit c'est de d'essayer de détourner l'attention, c'est-à-dire de partir sur quelque chose d'autre en espérant qu'on ne revienne pas sur ce sujet-là. Mais une fois de plus, dans cette cinquième posture dysfonctionnelle, eh bien, on n'a pas traité et affronté les besoins ni de l'un ni de l'autre. Voilà, cinq façons de faire euh, qu'on aura tous pratiquées euh, au moins une fois dans notre vie probablement euh, et on va essayer d'en trouver une sixième euh, qui est celle qui est proposée notamment euh, par l'aïkido verbal si vous, des, si vous avez des questions, des, des compléments, des choses comme ça n'hésitez pas euh, pour les plus courageux à, à essayer d'interrompre euh, le flux de parole et puis pour les autres vous pouvez écrire un certain nombre de choses dans le, dans le chat, et puis il y a Benjamin qui est là, soit qui vous répondra directement, soit qui me fera faire une interruption pour essayer de, de faire remonter ces questions que vous pourriez poser. Voilà, alors l'aïkido verbal, déjà on va rentrer un petit peu dans la description de qu'est-ce que c'est et pourquoi ça s'appelle comme ça. Donc à la base, l'aïkido, je pense que tout le monde sait que c'est un, un art martial japonais euh, donc là vous avez un petit historique je ne vais pas rentrer dans le détail ce qui est, ce qui est très intéressant avec l'aïkido c'est l'intention qui est derrière donc l'intention de cet art martial ce n'est pas de gagner ce n'est pas, pas de l'emporter sur l'autre c'est de rétablir l'harmonie donc en aïkido par exemple on n'a pas des projections on a des déstabilisations qui permettent parfois de mettre l'adversaire au sol mais l'idée ce n'est pas qu'il se vautre euh, de, à nos pieds qu'ils soient humiliés dans cette posture-là mais simplement de casser une énergie euh, une énergie d'agression pour ensuite rétablir quelque chose donc même si on arrive à le déstabiliser on va le rattraper pour pas qu'il s'écrase au sol et pour cette raison l'aïkido verbal c'est un, un des rares, je crois, arts martiaux qui n'a pas de compétition donc euh, il n'est pas aux Jeux Olympiques et euh, rares sont, alors je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas du tout, parce que comme toute, comme toute technique, eh bien il peut être, il peut être euh, euh, transformé, mais en gros l'idée, en tout cas dans, dans l'idée de son concepteur, c'était de ne pas de faire des compétitions, parce qu'il n'est pas la question qu'il y ait des gagnants et des perdants, et des meilleurs et des moins bons, puisqu'il s'agit de rétablir une relation, une harmonie, euh, en réduisant la tentative d'agression à, à néant. Euh, voilà, ça je vais pas. Je, je vous avais mis ça parce que ça permet un petit peu, si vous voulez, retrouver un petit peu ces, ces idées-là. Euh, donc il y a le, y a le sens, euh, le sens de l'aïkido qui est la voie de la concordance des énergies. Donc c'est tout ce qui permet. Euh, de se mettre d'accord, de s'amener, d'amener à cette à cette entente dont je, je parlais à l'instant, et on va partir sur quelque chose de plus graphique à partir plus Juste David à propos d'énergie, il y avait Maurizio qui disait c'est accompagner l'énergie plutôt que de la casser. -ce oui, c'est un peu dans ce sens-là, oui. Oui, oui, absolument. Euh... Euh, c'est effectivement c'est ça hein, que la, si on essaye de casser l'énergie tu me corrigeras Maurizio si, euh, si j'interprète mal ce que tu as dit mais casser l'énergie ça va demander beaucoup de force euh, de ma part alors que dans cette notion d'accompagnement et c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans euh, l'aïkido et eh bien il y a d'aller avec et on va le retrouver un petit peu graphiquement dans le dessin que je, je suis en train de projeter c'est d'aller avec ça me demande finalement que relativement peu d'énergie et puis elle va se dissiper euh, de façon à, à, à permettre cette rencontre. Et donc là, il y a un, un, un petit. Oui, vas-y. Euh, euh, juste pour te prévenir, qu'il y a une pratiquante d'aïkido dans, dans, dans la salle. Oui. je crois que Maurizio, il pratique aussi. Euh, ah, okay, ok. Voilà. Parfait. Donc, on a deux pratiquants d'aïkido. C'est parfait. Euh, donc ici, on a, on a quatre petites illustrations euh, qui vont illustrer un petit peu les quatre, euh, les quatre étapes de, de cette agression. Alors ici, qui est représentée sous forme d'agression physique, euh, mais nous, bien sûr, nous parlons d'agression verbale. Donc déjà, il y a, il y a cette notion de, de voir venir peut-être les choses euh, et ensuite de sortir du champ, de prendre du retrait du recul par rapport à cette, agression, à cette agression pour pouvoir la laisser passer, pour avoir une chance de laisser se dissiper cette, cette énergie. Et puis ce qui est intéressant dans cette représentation graphique, c'est le mouvement du petit personnage vert. Parce qu'en tournant sur lui-même, eh à un moment donné, il se retrouve côte à côte avec son agresseur, et il regarde ensemble dans la même direction. Donc dans cette notion de résolution, de conflits avec la technique de l'aïkido verbal, ça nous invite vraiment à essayer de nous mettre dans le point de vue de l'autre. Alors on va décortiquer ces quatre étapes. Et avant, je voulais vous partager une petite phrase que j'ai entendue il n'y a pas très longtemps et qui sous-tend pas mal cette première étape, pour moi en fait, qui est en tout cas assez nécessaire, euh, c'est quelqu'un qui disait, euh, quelqu'un, c'est Denis Marquet en l'occurrence que j'ai entendu dans un, dans un interview, il disait personne n'attaque, tout le monde se défend. Et euh, dans les exemples qu'il donnait, il, il donnait même des exemples assez extrêmes, il disait même un, même un terroriste qui se fait exploser quelque part avec une bombe, en fait il n'est pas en train d'attaquer, il est en train de se défendre. Il est en train de défendre sa culture, il est en train de, de défendre son identité, de défendre quelque chose qui lui est sûrement cher. Alors, on ne va peut-être pas comprendre ce que c'est, ce qu'il est en train de défendre, et on ne comprendra sûrement pas pourquoi il a besoin d'en arriver jusque-là, mais son point de départ, le point de départ de son action, c'est une défense. Et donc, si face à ça, moi, je commence à me défendre aussi, eh bien, je vais régénérer quelque chose qui sera perçu par lui ou par d'autres personnes que, que lui comme une attaque à leur tour. Ils vont à leur tour se mettre dans une position de défense et régénérer des attaques. Donc la question, c'est à quel moment je décide d'arrêter de me défendre, en fait. À quel moment j'arrête de me défendre pour essayer de comprendre l'autre, pour stopper cette spirale infernale de gens qui passent leur temps à se défendre. Et donc, la première étape, je l'ai appelé s'entraîner, parce que je trouve que ça facilite pas mal de choses. Euh, c'est pour voir venir un petit peu les attaques. C'est-à-dire, c'est de prendre du temps de comprendre qu'est-ce qu qu qui me touche dans, dans, dans ce que les gens me disent. Je, je me rends compte intuitivement qu'il y a des choses qui me blessent et puis des choses qui passent comme de rien. Je peux aussi observer qu'à d'autres personnes, ça fonctionne différemment. Il y a des choses qui, moi, me blessent, mais qui, eux, ne les blessent pas, et, et inversement. Et donc, si j'arrive à, à mettre de l'attention là-dessus, à sentir venir dans la façon dont les gens me disent des choses, qu'est-ce qui me blesse et qu'est-ce qui ne me blesse pas, et bien, ça va m'aider beaucoup pour la, pour, la, pour la deuxième partie. La deuxième partie qui est la plus difficile, vous allez voir. Euh, et pour s'entraîner, ça vaut la peine parfois de s'entraîner dans des contextes qui ne sont pas critiques. Quand on apprend des techniques de communication, euh, par exemple, parce qu'on a un problème avec son patron, l'idée d'aller faire ses premières armes avec son patron, c'est rarement une bonne idée. Donc, profitons de n'importe quelle intervention avec un voisin, avec euh, quelqu'un dans la rue, avec euh, même quelqu'un sur Facebook, encore que c'est toujours difficile d'appliquer les techniques de communication sur Facebook. Mais euh, essay, essayons au quotidien de cultiver un certain nombre des aspects qu'on va voir aujourd'hui, pour vraiment, le jour où on en a besoin, face à une situation réelle et engageante, eh bien d'avoir l'entraînement nécessaire. C'est ce qu'on fait en art martial. Hein. Si on fait de l'aïkido, ben on, on va passer son temps à faire pour de faux, avec des gens qui, qui sont là pour, pour apprendre avec nous, à faire des passes, à, à, à faire des prises, à, à enchaîner des mouvements. Eh bien, la communication c'est la même chose, il faut s'entraîner petit pour commencer. Deuxième phase, le sourire intérieur. Alors Le sourire intérieur, c'est le nom qu'a donné le concepteur de l'aïkido verbal, dont je n'ai pas encore parlé, qui s'appelle Luc Lukarcher, qui habite Lyon, qui a écrit deux bouquins, Alors, je n'ai pas lu le deuxième, mais le premier c'est « Ceinture verte », euh, c'est les bases de l'aïkido verbal tel que je suis en train de, de vous les présenter ici qui organise notamment des, des stages sur cette technique dans sa région essentiellement donc le sourire intérieur eh c'est notre capacité à recevoir cette agression et ne pas réagir immédiatement euh, donc rester dans une forme de maîtrise émotionnelle, ne pas pas être débordé parce que quand on est débordé généralement on perd le contrôle et on va facilement tomber dans justement cette notion de réaction et puis je vais revenir sur la deuxième phrase sur le slide après euh, mais euh, il y a deux personnes qui ont mis un, dans les réponses qui m'ont qui ont été données euh, lors de l'inscription qui ont mis des je respire je tente de prendre conscience de mes émotions donc ça sous-entend déjà le début de cette capacité à prendre un temps le, ce temps, cet espace entre le stimuli et la réponse ça vient d'un philosophe, je crois, euh, Frankel c'était un juif qui a travaillé sur le concept de liberté dans les camps de concentration euh, donc il, il était très engagé, <rire> où il, il s'est retrouvé très engagé en fait et la notion de liberté dans un espace contraint comme celui-ci eh ça lui a fait travailler sur ça, sur justement cette notion-là Là, le temps qu'il y a entre le stimulus et la réponse. L'espace qu'on arrive à se donner pour choisir notre réponse, pour choisir comment on se comporte. Euh, et lui, il, dit, il, il identifie dans ce temps-là l'espace de notre liberté. C'est la vraie liberté. Si je réagis euh, spontanément à quelque chose que vous me dites, euh, je ne serai, je serai, je serai pas dans la, dans la liberté parce que je serai conditionné par mes habitudes, mes croyances, par tout un certain nombre de choses qui se passent en moi. Et cultiver cet espace-là, eh c'est s'offrir le choix de la réponse la plus adéquate, de la stratégie la plus adéquate dans le cadre donné. Je peux le faire en conscience, et ça, c'est ça de la vraie liberté, en tout cas dans la définition de Frankl, et euh, je le rejoins assez sur ce point-là. Donc comment est-ce qu'on va travailler sur ce temps-là Eh bien, il y, a plein de, il, y a, il y a plein de techniques, mais notamment tout ce qui est respiration, tout ce qui est méditation, et puis il peut y avoir des exercices pratiques comme par exemple euh, l'écoute active euh, ou l'écoute passive. L'écoute passive, presque plutôt, c'est vraiment d'écouter quelqu'un euh, et s'interdire d'y réagir de juste valider qu'on est en train d'écouter, mais pas essayer d'éviter de se faire embarquer dans ses propres projections, dans ses propres idées, lutter contre ce besoin de répondre, de corriger. Euh, C'est une façon de, de cultiver ça. Euh, J'en avais d'autres. Je vais juste trouver. Voilà. Oui, ce que j'ai mis aussi pour, pour, enfin pour, pour éviter de réagir parfois, c'est aussi de développer une forme de confiance. Il y a deux, pour en tout cas, confiance sur deux choses. La première, c'est sur, sur ma capacité à sortir du conflit ou bien à amener ce conflit de quelque chose qui ne fera, qui fera pas de mal, qui ne fera pas de mal à moi, qui ne fera pas de mal à l'autre. Donc ça, une fois qu'on a suffisamment pratiqué des techniques de communication et qu'on s'est rassuré sur l'issue du conflit, eh bien on devient beaucoup moins sensible à ces agressions verbales parce qu'elles nous, elles nous font moins peur. Donc la, parce que la peur est source de réaction. Donc si j'ai un petit peu moins peur de ce qui arrive parce que je connais le chemin que je peux essayer de faire prendre à tout ça, eh bien ça va me rassurer. On peut faire encore une fois là le, le parallèle avec, euh, avec un, un, un art martial, euh, quelqu'un qui fait un art martial, eh bien, il aura peut-être une attitude qui fait qu'il sera moins susceptible d'être agressé euh, dans la rue parce qu'il dégage quelque chose, parce qu'il ne dégage pas de peur dans des situations qui pourraient être inconfortables pour d'autres. Et de ce fait-là, il ne sera même pas agressé, En fait, il n'aura même pas l'occasion de, de pratiquer. Euh, et puis bien sûr, sur le, sur le regard qu'on peut porter euh, sur le conflit lui-même, D'accord. Donc, quand je reçois une agression verbale, si, si je pars dans un, quelque chose de gagnant-perdant, eh je ne vais pas avoir confiance dans le processus. Alors que si j'ai réussi, là aussi, à cultiver un certain nombre de fois des issues gagnantes-gagnantes, où je sais que je peux me faire entendre, l'autre peut se faire entendre, et que ça vient renforcer finalement ou améliorer notre relation, eh bien, là aussi, je rentre avec une forme de confiance dans cette phase-là, ce qui me permet de cultiver cette, cet espace. Ok, troisième, euh, troisième aspect, euh, déstabiliser son adversaire. Donc, déstabiliser son adversaire, euh, parallèle avec le, le modèle physique, c'est faire un pas de côté et puis laisser cette énergie un petit peu entraîner la personne pour le déséquilibrer. C'est ce qui s'appelle en Aïkido verbal, et je pense en Aïkido, peut-être que vous me me le confirmerait Maurizio et autres spécialistes de l'Aïkido. Euh, ça s'appelle un irimi. Euh, je vois un acquiescement de la part de Maurizio. Je fais, moi, je fais du shintado qui est très proche, mais l'irimi, oui, c'est cette euh, acceptation. Oui. OK, merci. Ah, ça, veut, ça signifie rentrer dans l'attaque. Voilà. Donc ici... Euh, L'idée, c'est de faire descendre l'énergie de l'attaque pour ouvrir un espace de vulnérabilité chez l'autre. Et comment est-ce qu'on va faire ça euh, Et c'est là que c'est probablement le plus compliqué. C'est-à-dire qu'il faut que j'accepte, dans un premier temps, de me mettre en retrait pour, la plupart du temps, écouter l'autre, entendre l'autre. Et euh, ça amène à différencier le fond et la forme de ce qui nous est dit. D'accord Je l'ai dit tout à l'heure, hein, euh, tout le monde se défend. Et, et parfois... Euh, euh, non, ce n'est pas parfois. Euh, tout le monde se défend. Et ça veut dire que quand on, quand on a une attaque comme ça, eh bien, il y a souvent une forme de maladresse. Euh, alors la maladresse, elle peut être récurrente, parce qu'elle fait partie de notre culture on a appris à faire les choses d'une certaine façon et on, on le reproduit, mais en gros, si on arrive à se positionner dans cet état, c'est-à-dire que l'autre, dans sa façon de m'adresser ma, sa demande, il est maladroit, mais que dessous, il y a une vraie demande, et je vais du coup m'intéresser au fond, avant de m'intéresser à la forme, eh bien, on a tellement peu l'habitude que ça soit fait comme ça, que c'est en soi quelque chose de déstabilisant pour la plupart des gens. C'est-à-dire que quand j'arrive, et qu'au lieu de riposter, et qu'au lieu de fuir, et qu'au lieu d'essayer de se justifier, il y a quelqu'un qui m'écoute, c'est « waouh mon, mon, mon énergie d'agressivité, elle se retrouve dans le vide, comme ça, et en fait, elle va se dissiper potentiellement euh, très vite. Alors, pour, pour, pour tenir cette posture-là, eh bien… Il faut une certaine confiance en soi. Euh, il faut euh, il faut savoir ce qu'on est en train de faire. Il faut savoir pourquoi on est en train de le faire. Euh, parce que se mettre mettre ses besoins en deuxième position pour se centrer sur ceux ce de l'autre, eh bien, ça demande un certain courage. Euh, et j'avais euh, j'avais chargé cette image là. Euh, je ne sais pas si elle a été dite dans, dite dans ce contexte, mais je trouve qu'elle est, est assez intéressante. Il euh, y a cette notion de personnes qui sont sûres d'eux, et puis cette notion de personnes qui sont pleines de doutes. Moi, je, par exemple, je ne sais me... pas que je ne suis pas un imbécile, mais je me sens toujours plein de doutes. Je suis en train de douter de, de, de ce que je fais, de ce que je dis, de la façon dont je le fais, euh, et c'est OK pour moi. Et face à quelqu'un qui a beaucoup d'assurance, eh j'ai pu longtemps me sentir, euh, me sentir plus faible, plus indécis. Euh, et c'est que récemment que je me dis, non, finalement, cette posture de doute perpétuel, c'est vraiment quelque chose à cultiver d'important. Et en fait, je commence plutôt à me méfier des gens qui ont l'air trop sûrs d'eux, euh, qui n'est pas nécessairement un trait de ce n'est pas, un, pas une attention qui est partagée par la majorité de la population. On le voit dans cette période un petit peu de crise sanitaire, ceux qui arrivent à se positionner avec des affirmations et qui ont l'air très sûrs d'eux, ils ont l'air d'embarquer pas mal de gens avec eux. Et puis ceux qui sont en train de poser des questions et des doutes, ben ils sont un petit peu tout seuls à poser leurs questions et leurs doutes. Donc ici, face à quelqu'un qui arrive avec cette énergie de colère, il va avoir une position qui est très tranchée, avec un avis qui est très tranché, et accepter de prendre la posture de celui qui ne sait pas, celui qui n'a pas une réponse face à cette personne, eh bien, ça peut être assez engageant, et pourtant, selon, selon moi, c'est vraiment une, une posture à cultiver. On a Martine qui nous partage un, un biais cognitif dans ce sens. Alors, je ne sais pas si elle veut nous le dire euh, directement. Oui, oui, c'est le. Euh, je ne sais pas si elle veut le dire. Oui, pardon, c'est euh, l'effet du Link Kruger. Après, j'ai remis un petit, euh, une petite explication de, par ouais. la première phrase de Wikipédia. En, fait, on, on, en gros, c'est les gens qui, qui connaissent le moins, qui en parlent le plus, avec le plus de confiance. C'est assez effrayant, d'ailleurs. Donc, euh, ceux qui sont les plus compétents sont ceux qui doutent le plus. Donc, mmh. si tu doutes beaucoup, c'est que tu es très compétent félicitations. Et donc ça ne veut pas dire que quelqu'un qui vient en étant très affirmé a raison. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on se, qu se mette dans la tête. Il euh, ne faut pas non plus partir forcément du principe qu'il a tort. Hein. Euh, parce que dans une agression verbale, quand on est agressé verbalement, euh, il, il, il se peut il y ait, enfin, et, et la plupart du temps, il y a un vrai besoin qui n'a pas été rempli pour l'autre il y a une vraie action et ça, il faut savoir, il faut savoir le reconnaître aussi il ne s'agit justement pas de vouloir prendre l'autre en défaut euh, loin de là si je peux me permettre là, en fait, en l'occurrence c'est pas tellement est-ce que c'est vrai ou c'est faux c'est à quel point la personne croit donc c'est plutôt la prise en compte de l'émotion de l'autre plutôt que quelque chose de factuel oui. mais c'est intéressant de connaître les faits hein. je veux dire, c'est oui. toujours bien voilà, c'est une connaissance scientifique, c'est prouvé mais effectivement, l'émotion est importante parce qu'elle a un effet réel en fait oui exactement merci pour ce complément euh, alors le, en Aïkido verbal euh, cette partie irimi eh bien euh, le quelques il donne quelques pistes il donne quelques exemples euh, et dans les ateliers qu'il qu peut faire ou qu'on peut faire nous en communication aussi ben, l'idée c'est euh, généralement de pratiquer donc on n'aura pas l'occasion de, de pratiquer ce soir mais c'est d'essayer de, un petit peu dans des situations fictives mais qui s'appuient généralement sur des situations réelles amenées par les participants eh d'essayer de voir quel effet ça provoque chez moi est-ce que j'ai suffisamment de distance pour pouvoir les placer est-ce que... Euh, euh, est-ce que, est que l'autre, est-ce que je peux observer l'effet euh, que ça peut avoir chez l'autre euh, on va, ne on va pas toutes les détailler parce qu'on n'a pas, pas le temps ce soir je voudrais juste vous ramener quand même une petite anecdote euh, de quelque chose que j'ai vécu moi la première technique de communication euh, à laquelle je me suis intéressé c'était la communication non violente donc on va en reparler juste un petit peu après mais en gros euh, c'est une posture qui... Que j'ai pratiqué très maladroitement et très intellectuellement. Euh, et je me suis retrouvé notamment dans cette situation face à quelqu'un qui était vraiment très en colère. Euh, et j'avais travaillé sur un certain nombre de choses, justement sur cette distanciation, sur le fait de laisser l'autre vivre sa vie, de ne pas prendre les choses de façon personnelle, comme dans les quatre accords Toltec. Et cette personne en colère, en face de moi, qui était en train de, de me hurler dessus, elle avait face à elle un David qui était euh, tout calme, qui disait hum -hum, « J'entends ce que tu dis. <rire> » Et en fait, c'était encore plus déstabilisant pour cette personne. Enfin, ce pas que c'était déstabilisant, c'est que ça la mettait encore plus en colère de voir qu'en fait, ça n'avait pas l'air de me toucher à hauteur de ce qu'elle voulait. Et, euh, et ce que j'aime bien dans l'aïkido verbal, c'est qu'on peut se permettre si on est ceinture noire, non, si, on est, si, on, si on maîtrise bien, d'essayer de rentrer dans l'énergie de l'autre. C'est-à-dire par mimétisme, d'arriver dans un, dans un vocabulaire et dans une énergie qui soit compatible pour établir le lien. Et c'est ce qu'on retrouve dans « Laisser couler l'énergie », notamment sur la première phase. Si quelqu'un arrive pour me gueuler dessus, c'est peut-être de lui répondre Oh là là, tu en as gros sur la patate, vas-y, je suis là, vas-y, vas-y. dis tout ce que tu as à me dire. <rire> D'accord De vraiment euh, l'inviter à aller au-delà, de continuer de, de sortir tout ça. Et de se retrouver comme ça face à une énergie qui est plus ou moins équivalente, où on peut se permettre de prendre une posture physique équivalente aussi, eh bien, ça peut, ça peut euh, aider à la connexion. Parce que dans le cas que je cite, la personne qui était euh, en colère contre moi était debout. Et moi, j'étais tranquillement assis sur une chaise, je n'ai pas, pas senti le besoin de me lever pour me mettre à niveau, qui aurait pu être interprété comme une forme de riposte. Mais pourtant, avec le recul, j'ai l'impression que si je l'avais fait, eh bien, ça aurait aidé à rétablir une, une connexion, un lien, ne serait-ce que par l'énergie qui nous habitait. Voilà, donc, dans cette série de questions, euh, il s'agit de creuser pour comprendre ce que la personne elle a envie de nous dire juste peut-être par rapport à ce que tu viens de de dire, comment tu fais la différence entre essayer de se mettre au même niveau d'énergie, c'est une question d'irène oui. euh, et puis euh, rentrer dans la spirale d'agressivité en fait. oui, alors déjà ce que, ce que, je, dis, ce que je dis là c'est de euh, c'est qu'il faut que ça soit maîtrisé il ne s'agit pas d'être en colère il s'agit de, de jouer la colère donc, c'est pour ça que je dis que c'est pour une maîtrise un petit peu avancée. Et puis ensuite, ce n'est pas parce que je suis en colère que je vais reproduire une des techniques de tout à l'heure. Je ne vais, je vais pas riposter. Là, je suis juste en train de demander à l'autre de continuer de me foutre des baffes. En gros, ça revient à tendre l'autre joue, <rire> hein, pour prendre un parallèle, un parallèle biblique. Donc, c est, c est, je peux avoir l'air d'être dans une énergie proche de la colère, mais pour autant, j'ai une autre... J'ai une autre attitude dans ce que je dis et ce que j'attends. J'espère que ça répond à la question, puis sinon vous reviendrez sans, sans hésiter dessus. Euh, je, vais, je vais passer cette liste-là pour se connecter très rapidement à la communication non-violente. Euh, la communication non-violente... Et là, vraiment, je ne veux, veux pas rentrer dans le détail, mais en gros, elle sert et est pour moi essentiellement à trois choses. Euh, déjà, communiquer avec soi-même, hein, pour clarifier ce qui se passe en moi, c'est ce qu'on appelle l'auto-empathie. Euh, et ça, je pense que c'est la première utilisation qu'il faut en faire comme débutant. Euh, la deuxième, c'est de communiquer vers l'autre d'une manière qui favorise la compréhension. C'est là, je pense qu'on peut être le plus maladroit, parce que le langage peut être parfois une distance ça peut mettre de la distance avec l'autre parce que je maîtrise une technique que lui ne maîtrise pas etc. donc ça vaut toujours la peine de faire de la communication non-violente avec quelqu'un qui en connaît les codes qui peut capter de cette manière-là l'intention qui est derrière et puis ça permet pour moi aussi de recevoir un message de l'autre et typiquement dans une agression verbale eh bien, vous avez rarement les quatre éléments qui sont ceux qui constituent euh, les clés de la communication non violente donc l'observation du réel c'est-à-dire une description assez précise de, de ce qui est, de ce qui a généré un petit peu l'émotion de l'autre l'expression claire de comment il se sent alors souvent on sent qu'il peut être en colère mais dans la colère il y a plein d'échelles il y a des colères qui sont liées à, à différents éléments il y a parfois des besoins, est-ce qu'ils sont clairement exprimés ou pas Et puis, il y a le besoin d'une demande claire et précise. Donc, de connaître un petit peu ces quatre éléments, ben, ça permet d'aller creuser l'attitude de l'autre, voilà, qui arrive en disant ouais, « c'est nul ce que tu as fait, waouh, comment tu te sens ?» voilà, ben, Ça permet de simplement aller… Puis, puis Lui, il arrive dans son énergie, ouais, « c'est nul ce que tu as fait », puis il s'attend à ce que vous justifiez, que vous défendiez, que vous ripostiez, puis vous dites « ah oui, tu te sens comment ?» en fait, il s'attend tellement peu pas à ce genre de, de questionnement, c'est-à-dire que vous vous intéressiez à lui dans ce moment-là, eh que ça va le déstabiliser. Et euh, comment est-ce qu'on sait qu'on a déstabilisé son adversaire Eh bien, on peut le faire en observant son regard, en fait. Quelqu'un qui est dans une forme d'agressivité, il a un regard qui est plutôt fixe, il est plutôt concentré sur nous, et au moment où vous allez réussir à le déstabiliser en posant la bonne question, eh bien, il a son regard qui va partir, parce qu'il va aller chercher un endroit où il n'est pas, à ce moment-là. Donc typiquement, si j'arrive ici en disant oh, « c'est nul ce que tu as fait », et puis que bah, « Benjamin, tu me réponds quoi ?» euh, Ok David, et comment tu te sens euh, euh, Et là, je vais avoir le regard qui, qui part sur le côté pour, pour m'interroger intérieurement, pour dire euh, « bah, je suis en colère en fait ». Et là, il y a déjà quelque chose qui s'est posé en moi le fait que j'aie dû quitter de mon attention mon adversaire pour me recentrer sur moi pour aller chercher une réponse pour rentrer en interaction etc et eh bien il y a quelque chose de cette énergie d'agressivité qui a été dissipée et en Aïkido eh bien, il faut repérer ce moment là pour essayer de rétablir une communication alors c'est pas sûr que la première phrase que je dis elle va permettre d'atteindre ça hein, quand les gens sont très en colère ils vont rester dans cette focalisation, ils auront des réponses toutes prêtes qui ne correspondent pas nécessairement à la réalité. Et moi, je vais peut-être devoir en enchaîner un certain nombre jusqu'au moment où euh, je vais sentir cette déstabilisation. Et une fois que cette déstabilisation a été ressentie, eh bien, on peut rentrer sur la dernière partie, c'est celle de laiki, c'est proposer une porte de sortie. Euh, c'est de Construire quelque chose, c'est soit d'avoir une demande clairement formulée euh, pour construire quelque chose ensemble et idéalement proposer aussi, enfin exprimer aussi son, son propre besoin. D'accord euh, Donc, soit un besoin qui rentre de la négociation par rapport à l'autre, soit simplement le besoin que la fois d'après, ben, que la personne euh, en face, elle interviennent avec moi de façon différente c'est-à-dire qu'elles viennent euh, moi je, je, ça, ça, m ça peut m'être euh, arrivé de le formuler comme ça c'est-à-dire -ce une fois que l'agression la, a été reçue c'est-à-dire ok, est-ce que je peux te demander quelque chose la prochaine fois, si tu as besoin de quelque chose tu n'as pas besoin d'arriver avec cette énergie-là pour me le demander je, je t'entendrai de la même manière si tu viens tranquillement pour en parler donc là c'est l'expression de mes besoins qui était plus liée à, à la façon, à l'interaction elle-même qu'à des besoins relatifs à la, la demande de la personne en l'occurrence euh, donc là aussi euh, en aïkido verbal on nous propose un certain nombre de, de petites phrases qui peuvent être des petites phrases qu'on a appris par cœur et qu'on peut essayer de sortir alors après il faut toujours faire attention parce que si elles ne sont pas adéquates elles font plus de, de tort qu'autre chose. Euh, donc, qu'est-ce que qu'est-ce que je peux… Euh, en gros, il y a vraiment là… Euh, je referai le parallèle tout à l'heure avec la gouvernance partagée. C'est, OK, qu'est-ce qu'on peut faire Donc, revenir dans l'action. OK, qu'est-ce qu'on fait C'est quoi, quoi le prochain pas par rapport à ce, que, ce qui vient de se passer et donc ce prochain pas, soit c'est moi qui vais faire une proposition soit je vais demander à l'autre soit je vais proposer qu'on prenne le temps d'imaginer la solution ensemble, etc mais il y a vraiment toujours cette notion d'essayer de faire quelque chose voire éventuellement, le dernier c'est de tourner la page c'est-à-dire que est-ce que, est -ce que cette agression verbale c'est avec quelqu'un avec qui vous voulez être en relation ou pas parce que finalement si c'est un inconnu dans la rue le simple fait de dire, bon, ben, on ferait bien d'oublier tout ça puis de repartir chacun de notre côté, c'est déjà une excellente façon de terminer <rire> cette, cette interaction. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Hein. On n'a pas besoin de devenir amis avec tous les gens qui nous gueulent dessus non plus. Euh, pour, pour cette partie-là, j'avais envie de vous parler, juste vous représenter un petit schéma euh, qui vient de l'analyse transactionnelle vous avez sûrement pour la plupart entendu déjà parler du triangle de Cartman donc le triangle de Cartman c'est cette notion du persécuteur, du sauveur et de la victime ce schéma dans lequel on va se mettre dans ce qu'on appelle des jeux psychologiques donc à tout le temps me plaindre de quelque chose provoqué par quelqu'un d'autre que je vais percevoir comme le persécuteur après c'est pas parce que je suis une victime dans un certain contexte, comme par exemple au travail, eh bien que je suis dans tous mes aspects de ma vie, et même parfois pour rétablir l'équilibre, ben je vais me retrouver persécuteur dans un autre contexte, que ce soit avec ma compagne, ou que ce soit avec mes enfants, etc. Donc l'idée de ces jeux psychologiques, ben c'est d'en sortir, bien sûr, parce que, que ce soit comme sauveur, comme persécuteur ou comme victime, ce n'est pas ce qui nous permet de nous construire des identités saines, et ces trois euh, ces trois postures là elles sont construites sur le petit schéma qui est sous-jacent, qu'on retrouve dans les petits dans les, euh, ronds bleus donc le rond du haut c'est le parent, avec deux formes de parents le, le parent normatif et le parent nourricier donc le parent normatif c'est celui des règles, donc c'est lui qui va plus facilement euh, devenir persécuteur le parent nourricier c'est celui qui prend soin, il va devenir plus facilement sauveur ou sauveuse et puis en bas on a l'enfant alors il y a différentes euh, forme d'enfant. Euh, là, il n'y en a que deux qui sont marqués, mais en fait, il y en a trois ou quatre même, je ne sais plus. Euh, et c'est dans cette un petit peu impuissance de l'enfance par rapport au monde qui l'entoure qu'on va retrouver cette, cette posture de victime. Euh, donc, l'élément le, le, central, c'est l'adulte, et c'est celui-ci qu'on voudrait cultiver dans notre relation. Donc, quand quelqu'un m'agresse verbal, verbalement, et bien, il va m'agresser soit comme persécuteur la plupart du temps, soit comme victime. Se faire reprocher des choses par une victime, ça peut être aussi assez, assez agressif. Avoir un peu d'ingérence de la part d'un sauveur, ça peut être la même chose. Ça peut être aussi quelque chose qui est perçu assez mal. Et donc, l'issue de cette conversation, c'est de ramener une conversation d'adulte à adulte. De quoi est-ce que tu as besoin Est-ce qu'on peut faire ci Est-ce qu'on peut faire ça Comment est-ce qu'on peut procéder etc. Euh, sans contrainte, sans morale, sans ingérence, etc. Voilà. Donc pour la, pour travailler ça, et eh bien euh, il, faut le, il faut le, pratiquer. Donc c'est pour ça qu'on a une formation, euh, qu'on relance une formation en communication, c'est pour pouvoir faire des, des, des petits duos. Euh, qui communique et puis une fois qu'on a eu l'occasion de s'entraîner un petit peu et de comprendre la mécanique eh c'est de le faire comme je le disais au début régulièrement, au quotidien, dans toutes les interactions même parfois juste sur un petit mot d'un collègue euh, d'essayer de, de placer un truc déstabilisant pour voir si on, si on acquiert cette technique pour les moments qui seront un petit peu plus engageants un point pour conclure en fait, c'est euh, lien faire, enfin, c'est faire un lien avec la gouvernance partagée, euh, parce que cette posture qu'on travaille ici dans la communication interpersonnelle, elle est extrêmement soutenante dans les, dans les relations qu'on peut avoir dans une organisation en gouvernance partagée. Alors peut-être tout particulièrement, sûrement pas le seul endroit où ça sert, mais. Clairement, ça vient faciliter l'acceptation des processus. Déjà, c'est de savoir écouter la demande de l'autre, même quand elle est exprimée maladroitement. Donc, dans une réunion, si des gens viennent avec des tensions, selon la façon dont ils présentent les tensions, je pourrais me sentir menacé, agressé, je pourrais avoir envie de me justifier, de répondre, etc. Si j'ai déjà cette capacité à prendre du recul par rapport à ça, de cultiver cet espace de liberté qui est offert par le processus, puisque... Le rôle facilitation va d'abord m'accompagner pour bien comprendre, en posant des questions, ensuite me laisser réagir, répondre, voire bonifier, contribuer, etc. Eh bien, ça sera d'autant plus facile. Euh, donc, prendre le temps de comprendre l'autre. J'avais préparé une petite phrase pour ça, euh, que j'aime bien aussi. Euh, on est souvent dans une société où on écoute pour répondre, alors qu'on devrait écouter pour comprendre, déjà. En tout cas, en première, en première étape et puis euh, se mettre dans cette posture de chercher déjà à répondre aux besoins de l'autre, puis ensuite prendre la responsabilité de mes propres besoins et savoir formuler des demandes qui sont claires, eh euh, c'est aussi encouragé par cette méthode de communication, et c'est vraiment ce qu'on essaie de faire dans les réunions de travail en, en, en gouvernance partagée, c'est quand quelqu'un amène sa tension, on va se mettre tous ensemble au service de lui trouver une solution et ensuite, les, chacun sera appelé à amener ses propres demandes, même si elles résultent de celles-là, mais dans un deuxième temps. Et on voit que pour pas mal de personnes, c'est compliqué. C'est-à-dire si quelqu'un arrive avec un besoin, chez eux, ça suscite immédiatement un besoin qu'ils essayent, qu essayent d'imposer, pas d'imposer parce que ce n'est pas leur intention, mais euh, qui devient l'élément important pour eux en oubliant en fait la demande initiale voilà donc autant d'attitudes dans une technique de communication qui sont soutenants dans la pratique de la gouvernance partagée euh, voilà moi je suis au bout euh, je suis au bout alors je, je finis juste avec ça euh, puisque c'est aussi un espace pour, pour parler un petit peu de, de notre actu. Malgré la, la situation sanitaire, on a de l'actu. <rire> Donc, on a trois webinaires qui sont programmés sur un temps relativement court. Tout d'abord, le 19 janvier, un webinaire un peu spécifique sur les nouveautés de OMO, Open My Organization, qui est notre logiciel pour le, la gouvernance partagée. Il s'adresse essentiellement aux gens qui utilisent le logiciel pour leur présenter les améliorations, etc. Mais malgré tout, il sera annoncé sur, sur l'espace Meetup. Donc, si vous le voyez passer, vous saurez. Mais ce n'est pas, un, pas une présentation du logiciel pour, pour débutants. Euh, ensuite, une introduction le 26 janvier. Donc, vous savez, une fois par mois ou une fois tous les deux mois, on fait une, une introduction euh, générale de qu'est-ce que c'est la gouvernance partagée qui s'adresse surtout à ceux qui ne savent pas ce que c'est. Et puis, le 10 février, euh, un webinaire spécifique sur la prise de décision. Donc, euh, c'est quelque chose qui est très présent dans nos formations, mais on n'avait pas vraiment d'enregistrement dans ce sens-là pour l'instant. Et puis, on a vu passer pas mal de trucs euh, sur, les, sur les réseaux avec lesquels on n'est pas tout à fait d'accord. On a notre propre, notre propre définition. Donc, on s'est dit qu'on allait se lancer dans un webinaire là-dessus euh, pour le 10 février. Et puis, je parlais de formation. Donc, on avait une formation de communication assertive qui a été planifiée pour le 9 février. Euh, a priori, avant fin février, on n'aura pas l'occasion de se revoir en présentiel et on ne se sent pas du tout de la tenir en, en Zoom parce que s'exercer à se gueuler dessus par écran interposé, ça ne doit pas marcher très bien. Donc, on va la repousser probablement en mars. On attend encore quelques infos. Euh, bah, restez attentifs à ce qui se passe sur, sur le Meetup. Elle sera annoncée là, ainsi que sur Facebook. Et puis, euh, vous, vous rappelez qu'on a la formation euh, « Piloter une organisation agile » les 21, 27 et 28 janvier, en collaboration avec le SANU. Euh, il reste de la place, elle se déroulera en ligne. Euh, voilà, et ça commence déjà la semaine prochaine. Et puis, on a une dernière formation, euh, prise de décision du 3 au 5 février. Non, pardon, voilà, voilà c'est pas prise de décision c'est euh, designer un projet collaboratif voilà euh, et ça sera aussi en ligne du coup, parce que, a priori en février on n'aura toujours pas le droit de se voir voilà j'ai terminé excellent je, voilà si vous avez des questions Merci. des envies d'intervenir des choses comme ça n'hésitez pas c'est ouvert Merci David. Pour info, j'ai voilà, arrêté le, le partage sur Facebook, donc sentez-vous libre, euh, on est en petit comité. Euh, sentez-vous libre de partager si vous le souhaitez.